Eh bien, salut à toutes et à tous, la M compagnie j'espère que vous allez tous très bien, les amis, pour ma part... Je ne répondrai pas à cette question, vous le savez, vous le savez, on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une toute nouvelle aventure Enfin, je dis aujourd'hui, mais c'est vrai que euh, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, je devrais plutôt dire cette nuit. <rire> j'espère que vous êtes au taquet, les amis, premier épisode de notre nouvelle aventure sur Sons of the Forest Sons of the Forest, développé par night game Merci au studio évidemment pour leur confiance Et les gars, on va découvrir ensemble ce jeu Ce jeu qui se joue en solo, qui se joue en multijoueur, etc, etc. On va se régaler La suite, peut-être, de The Forest Je ne sais pas, je n'en sais pas plus On va directement lancer la partie Les amis, nouvelle partie On va se mettre en difficulté Oh, il y a un mode personnalisé Mais on va se mettre en mode normal Donc, pacifique, il ne se passe rien Difficile, peut-être pas exagéré On est novice Donc on va partir en mode normal Oh, regardez, oh là, ceux qui, rec... ceux qui connaissent The Forest, hein, le chargement, c'est totalement, quasiment le même de manière différente. Ok, c'est parti les amis, maximum de pouces bleus pour m'encourager. Évidemment, je mettrai le lien en description et je vous souhaite de passer un agréable moment avec moi. J'ai trop droite trop Voilà Les amis, j'ai le sourire. J'ai le sourire aux lèvres. Regardez nos beaux petits compagnons. Et regardez cette qualité aussi. On est sur le level d'au-dessus là. <rire> on est à un niveau supérieur. Kelvin qui va être un de nos compagnons. Fish Eye, probablement un de nos compagnons également. Et on peut choisir. On peut voir. Weeks missing. 31 semaines à disparition donc. Barbara Puffton, Virginia Puffton Sur ce site Il y a eu de la disparition La famille Puffton en fait, très bien Bon on va aller les secourir Il n'y a pas de souci. Ça va Oh, vous faites les comédiens <rire> ah. Aïe Aïe Ah oui Excusez-moi, j'ai eu mal, hein, pour de vrai. Hein. D'accord, c'est comme ça que ça commence Oh merde On commence dans la neige là, sincèrement là Mais c'est le pire début possible C'est le pire début possible On vient de se faire maltraiter dans tous les sens Et on commence dans la neige Ok Ok Bon déjà on a notre sac de premier secours euh, d'urgence oh, Ça y est nous sommes sur le jeu On a déjà un premier lapin qui passe Regardez moi ça, admirez ça les amis Ok, bah on va aller secourir notre copain Attends il y a une petite caisse là Ok, on ouvre la caisse et on retrouve Des blocs de C4 Oui bah de toute façon vous l'avez compris On est des militaires hein, Donc euh, à un moment donné on, on, on a ce qu'il faut Oh vous avez vu les poissons oh. Non on va pas boire Ça va frérot Ok je vais l'aider Ça c'est Kelvin, je reconnais, bien sûr Allez Kelvin Est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends On est quel jour hum. Pas beau ça Tu me vois, ça va Ok on fait les premiers tests Oh il est complètement déphasé Ça y est Oh magnifique Oh les détails Et là je peux lui demander euh, voilà, Je vais pouvoir lui donner des ordres et eh bah ben, écoute tu vas me suivre C'est génial Déjà là on a vous savez On reconnaît the forest Ah oui <rire> D'accord Regardez alors par contre ça ça va me fasciner Je suis désolé mais je vais faire attention aux détails Mais la neige Non Les traces de pas dans la neige Qui te suivent désolé mais ça ça va déjà être Un truc assez fou Ok bon on va pas perdre plus de temps Vous voyez la santé en bas à droite c'est pas terrible on va pouvoir ouvrir des caisses avec de la nourriture directement à manger, très bien. Ah, oh, ça me fait plaisir, les amis. Vous avez pas idée. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. Ah, on peut se faire un campement là, non J'ai pas compris. Si on peut se faire un campement, euh, mais c'est peut-être pas ce qu'on a envie de, de faire actuellement. Ok, très bien. Ok, on peut déballer l'inventaire. Ajouter des objets sur la surface pour les combiner. Donc, on peut évidemment faire des, des crafts. Hein. Jusqu'ici, rien de. Oh Petit sac à dos. Ok, très bien. Oh Donc, la bâche. Ok. Ok, bon, très bien. J'ai compris. Euh, ouvrez le pack de secours qui se trouve dans le ventre inventaire. Alors, le pack de secours. Hop Il est là. Je l'ouvre. Ah oui Oh bien Une hache Bon bah ça c'est déjà pas mal. Ensuite c'est pas fini parce que là j'ai cru voir un GPS. Le petit GPS bien sûr. Ah oh, oui. Ah oh, bah ça va, on n'est pas non plus euh, si euh, perdu que ça quoi. Trouver l'équipe B. Ok l'équipe B. L'équipe bravo on va dire. Hein. Ok on va récupérer un maximum de choses évidemment. Le but du jeu c'est de, de récupérer un maximum de ressources pour notre survie. Oh bien sûr le ruban adhésif. Hey, on connaît bien ça. On connaît bien. C'est ça ce qui est cool aussi. C'est qu'à la fois on découvre un nouveau jeu. Mais en même temps, t'es pas trop perdu si t'as déjà joué à The Forest. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Par contre, est-ce que le collègue. Il est passé où l'autre collègue C'est pas celui qui m'a frappé, on est d'accord. Celui qui m'a frappé, c'est un salopard. On en saura bien plus par la suite, je pense. Bon, ma foi. Plein de choses à manger. Oh non, ça c'est les soins. Voilà, la santé elle est au maximum. Elle va être au maximum. Bon. Nouvelle instruction disponible dans l'inventaire. Alors, on a des instructions. Là, on a un petit carnet, livre guide. Ok. Deuxième, éd <rire> Deuxième édition, bien sûr. Changer de mode. Oh là là là là. D'accord. Eh bah, à l'ancienne. Hein. À l'ancienne. Avec les réserves, les rangements de pierres, etc. Vraiment comme avant. C'est superbe. J'imagine il y a des, nou des nouveautés. Et là, on peut faire des tentes. Ordinaire. Oh là là là là les amis on va se régaler mais on va se régaler. Je prends mon temps parce que faut pas se précipiter dans une survie vous savez. C'était pas ça que je voulais faire. Par contre j'ai des in... Il est où le, le, le, les instructions là. Munitions munitions. Munition. Là où on a quoi là. La bâche. La corde. On a même un couteau les gars. Alors le couteau. On va s'équiper de couteaux ça peut nous être utile. Euh... Je me sens pas en sécurité. Alors, où c'est qu'on devrait aller On voit les entrées de cavernes hein, sur le GPS hein, déjà. Moi, je, je suggérerais. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais il faudrait descendre. Hein. Il faudrait descendre. C'est peut-être pas la meilleure idée, mais. Il fait froid là-haut. Il fait froid. Ouvrir votre inventaire. Il... Attends, il, il insiste que j'ouvre l'inventaire. Alors, j'ai dû rater quelque chose. J'ai vraiment dû rater quelque chose. Ah, peut-être là. Voilà. Ah oui Ah, mais c'est super grand. Là, c'est quoi ça sous tension, couleur claire ok c'est pour... oh, oh non c'est trop, c'est incroyable bon très bien euh, on, va, on, va <rire> on va passer des heures hein. on va y passer des heures bon et on a un briquet, bon jusqu'ici tout va bien, si j'appuie sur cette touche j'imagine que ça sort le briquet très bien oh là là. Ah oh, mais c'est un briquet carrément euh... d'accord bon écoutez moi je suggère tu me proposes quoi la Kelvin de toute façon, plus on va monter, plus c'est débile. Moi, je propose qu'on descende. Vas-y, tu me suis Ok. Les traces de pas, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Pour le coup, c'est quelque chose qui me fascine, les amis. On va suivre le cours d'eau et on va descendre tranquillement. Je pense que on n'a pas trop, on n'a pas 36 000 choix. Même couper du bois ici, je trouve ça débile. Là, vous regardez mon, mon endurance et mon état de santé. On est vraiment bien. On voit le niveau de sommeil, le niveau de faim Et le niveau de soif Et le niveau de force Alors la force on en a pas beaucoup visiblement Enfin on en a pas d'ailleurs Donc là vraiment on va, on va se barrer C'est un conseil de base C'est se barrer d'ici Et de descendre tout simplement Oh les amis je suis très content J'espère que, que vous aussi Je suis désolé je suis vraiment excité comme une petite pupus Je vais m'équiper directement de cette hache Et on va voir D'accord ça commence comme ça Et eh ben, on va récupérer les bâtons Alors le problème c'est qu'il passe à travers la neige Donc c'est pas terrible Allez on va, on va encore descendre On va encore descendre Ok Ça s'annonce pas mal Ok voilà qui me plaît ici Ah il pleut Ça c'est pas cool Euh Kelvin Kelvin Il est passé où Kelvin Kelvin Harris Euh. Les mecs Attendez, non, non J'ai perdu Kelvin Oh non, c'est pas possible Ça peut pas commencer comme ça Il est passé où Kelvin Attendez, je viens de là Je suis pas débile Kelvin J'ai perdu Kelvin <rire> J'ai perdu Kelvin Attendez, c'est pas possible De toute façon, je l'ai perdu là, là. Je l'ai perdu là Ok, Kelvin mais là c'est un truc de malade Ch... Ouais Oh joli Bon bah j'ai perdu Kelvin bah, c'est pas une blague Hop on va descendre tranquille Bon Kelvin euh, hein. On trouvera un moyen de De se retrouver peut-être Très bizarre ah je comprends pas Bon si on regarde un petit peu les jauges en bas à droite Il y a du rouge au niveau des muscles Donc il va vraiment falloir se reposer Je pense là on peut récupérer les bâtons qui traînent Le caillou également Ça va nous permettre de nous construire des outils Et potentiellement des Des, des constructions, des cabanes, des abris Oh Est-ce qu'on goûte ou pas Baie de chèvrefeuille. Oh ça doit être bon ça Allez je goûte. Oh oui Ah ça pique Bon tant pis <rire> Au moins j'aurais mangé un bout Au moins c'est découvert Ok bon je sais pas à quoi m'attendre C'est assez original comme début Je m'attendais à tout sauf à ça Alors déjà Le spawn est absolument euh, Glacial Et en plus j'ai perdu mon compagnon Alors ça c'est vraiment un super début ça KELVIN KELVIN <rire> Bichette Tu étais où Voilà suis-moi C'est bon tu comprends Voilà Allez viens Oh bichette Oh il m'a fait tellement peur Bon C'est pas tout ça mais il va falloir qu'on se trouve un petit coin pour, euh, pour se poser hein. KELVIN Voilà elle eh, fait pas le teubé hein. Merci KELVIN Là c'est vrai qu'on n'a pas de Là le terrain il est en pente C'est pas bon du tout Ah ça ça se mange ça Ça ça se mange les gars C'est des myrtilles Oui c'est bon ça se mange Alors on va récupérer Ok je peux pas en avoir plus On récupère toujours un maximum de choses là Sur le chemin Les bâtons Tac tac tac On va se trouver un petit coin sympa Posé euh, Au calme Plat Pas trop à découvert non plus Parce qu'on sait pas donc quoi on s'embarque Par contre la pluie c'est chiant Près d'une source d'eau ce serait pas mal Alors de l'eau il y en a un peu partout hein. oh oui. Oh oui. Oh bah, on, va, on va descendre tout en bas les mecs hein. D'ailleurs je viens de voir en bas à droite On voit Kelvin Ok Et on voit les chemins qu'on emprunte aussi Ok ah ouais, mais ça change tout En fait depuis tout à l'heure quand j'ai perdu Kelvin je suis sûr que vous le voyez euh... <rire> Moi j'étais en panique pour rien tu sais Bon en tout cas c'est très joli hein. Et ça ça me fait plaisir parce que C'est vraiment le Ça ça se mange pas regardez c'est rouge Chèvrefeuille Ah ouais vu qu'on l'a mangé maintenant on sait que c'est pas bon Et donc c'est rouge Et ça c'est une nouveauté Par contre je pense que si c'est bleu C'est que ça se mange Ah Euh alors ça, c'est, euh, ça fait plaisir Alors ça, ça fait plaisir Messieurs, est-ce que vous êtes l'équipe B Lance pierre Oh putain Oh, oh j'ai eu si peur, c'était des corbeaux Oh j'ai eu si peur <rire> Par contre euh, Nouvelles instructions d'artisanat disponibles dans l'inventaire ah d'accord c'est ça Oui ok Oh oui on va pouvoir se mettre bien Bon on a une caverne ici on va clairement pas s'installer là hein. De l'argent Très important euh, Viens frérot j'aime pas cet endroit On récupère un maximum de feuilles et de bâtons Et on va s'installer à quelque part Impossible de porter plus de bâtons Très bien Par contre niveau nourriture on va pas tenir bien longtemps Et, je... et c'est ça ce qui est génial C'est que je ne connais pas du tout bah voilà, on, on sait pas où on est. Et je sais pas où c'est qu'on peut s'installer. Oh les petits oiseaux. Là le problème c'est que si on s'installe là. Les mecs, il y a des cannibales. Ouais ouais ouais ouais j'ai vu frère. J'ai vu frère. Bien sûr, bien sûr. Ok. Alors on va voir si l'intelligence artificielle elle est... Eh hey, il m'a envoyé un caillou Bon, ça va. Viens on descend on se casse. Doucement hein. Alors lui il va faire le tour le débile Enfin il est peut-être plus intelligent que moi C'est vraiment sympa Il nous attaque pas directement Il y a une phase un petit peu de d'approche Une phase de d'acclimatation Ok Kelvin est là Allez viens on descend Faut vraiment qu'on qu qu aille le plus loin possible Et le plus vite possible Là il y a une source d'eau là bas Il y a une source d'eau je le vois sur le GPS Ah non mais c'est le cours d'eau Ah je pensais que c'était un petit lac Ok. Bon allez on va descendre les amis Oh Je te veux je suis désolé Je suis désolé je vous veux ah Il me faut de la bouffe ah ah Ok Quoi Attends là je m'occupe d'une biche Ah ah, ah non Bonjour Ok il m'inspecte Bonjour Ok gentil, gentil. Oh c'est beau. Pas gentil. What? Voilà. Ah oui. Pas si gentil que ça. Hein. Vas-y j'ai foiré ma, j'ai foiré... ma chasse. Attendez. Et tant qu'il m'attaque pas, moi je fais comme sur The Forest. Tant qu'il m'attaque pas, j'attaque pas. Mais par contre on va pas pouvoir s'installer là. Oh il oh, y a un campement les amis. Ah. Bonjour. Je vous dérange pas plus longtemps, hein. <rire> sans steaks Qu'est-ce qu'on a là Bonjour. Euh, très bien. J'ai la flemme de me battre. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Les petites culottes, on prend. Très bien. Les montres, on prend. Les tissus, on prend. Oh, appétissant. De la corde, très bien. Bonjour. On, on vient pas vous importuner. Hein. Sait-on jamais s'il y a de la nourriture Ok, c'est bon. Il y avait de la nourriture. On récupère des petits trucs. Oula! Ah ouais! C'est la technoparade! <rire> Excellent! Allez, on s'arrache! Eh, je leur laisse la musique, ils vont s'ambiancer! Kevin, il est parti par contre. Ah oui, d'accord. Il est parti, il en a rien à faire. Bon, il faut, euh, faut, faut, faut vraiment miser sur l'exploration, mais quand même, il faut surtout qu'on s'installe. Je veux absolument qu'on se fasse notre premier camp avant de nous arrêter là D'ailleurs les durées des épisodes vont durer je pense 20 à 25 minutes J'ai oublié de vous préciser les amis qu'il y aura un épisode tous les jours à 19h Habituellement mes vidéos sortent à 16h Donc mes vidéos classiques sortiront à 16h Et ben, vous renversez le chiffre 6, ça vous fait le chiffre 9 à 19h tous les jours un épisode de Sons of the Forest Sauf ce premier épisode bien sûr qui sort bien plus tard et vous le voyez peut-être euh, le lendemain, je ne sais pas en tout cas, bienvenue à vous. Et euh, j'espère que vous kiffez. Parce que là, je kiffe. Oh. Deux graines de planta. À... Et ça se mange, ça a l'air bon. Donc ça c'est parfait. Par contre c'est chiant qu'il pleuve. Hein. Vraiment chiant qu'il pleuve. Euh, je suggérerais, bon je vais les épargner, je suggérerais de ne pas s'installer près des chemins. Là il y a de l'eau mais c'est encore le cours d'eau La map a l'air gigantesque hein. Si je regarde le, le GPS Ah voilà Là bas il y, a un, il y a Ok on va aller là bas on va s'installer là bas les amis Vous voyez le Ah oh, non mais la map est gigantesque en fait Calvin est derrière La map est vraiment gigantesque Non c'est bon on y arrive J'ai l'impression qu'il y a un point d'eau La pluie se calme il y a un beau point d'eau là-bas à mon avis On va pouvoir... Oh il y a une faille Oh, oh la grotte Ah Mais c'est pas vrai Vous allez vous nous foutre la paix oui Ah non mais dès le début Dès le premier épisode ça nous casse la tête là sérieusement On va pas s'en sortir On va pas s'en sortir Parce que si on s'installe et qu'ils viennent nous... hein Alors le point d'eau il est par là-bas Déjà je sais pas lire une carte frère On y arrive les amis ah je suis, je suis un petit peu stressé là. Hein. <rire> Pourquoi ils font des cris comme ça aussi les, les autochtones Alors tout ce qu'on sait c'est qu'on est à la recherche évidemment d'un milliardaire disparu, ça c'est le synopsis. Et on a bien compris. Oh. Oh je la sens bien cette histoire. Ok je la sens bien ici. Oh, oh c'est trop. C'est incroyable. Bon d'accord. Salut Kevin tu m'as fait peur tu sais. Euh, on va essayer de s'installer alors attendez. La bâche, comment ça fonctionne Je peux peut-être la placer là Ok On a notre bâche ici, superbe Qu'est-ce qu'on peut faire avec la bâche Ok Petit abri, petite tente de fortune Bon, très bien Alors c'est toujours la même touche pour les... Pour les... Pour le bouquin, excusez-moi, je perds mes mots Donc ça c'est plutôt pas mal Donc la tente, on l'a fait on peut se faire un petit feu, c'est important. Donc pour se faire. Je ne comprends rien. <rire> je ne comprends rien. Il faut bâton briquet. Casser en deux le bâton, casser en quatre le bâton. Da ok Pardon. Excusez-moi. D'accord, j'ai compris. Alors déjà, on peut dormir là-dedans. Attendez, déjà on peut sauvegarder. Ça c'est déjà une bonne chose. Hop. Alors, je sais. Pardonnez-moi mais écoutez cette musique. Voilà. Je suis absolument fan de Saint Wave. Donc bref c'est incroyable Allez euh, du coup on va pouvoir passer la nuit là dedans Je pense tranquillement dans le plus grand des calmes Mais d'abord il va falloir qu'on prenne J'imagine que ça fonctionne comme ça Je prends un bâton Je pense que je dois C'est quoi ça Ok je mange des feuilles n'importe quoi Je pense que je dois Ok Et là je peux allumer un feu direct Avec les feuilles que j'ai Non mais c'est fou Attendez je peux même... Je, je réessaye, je casse non, Attends, tu peux planter le bâton comme tu veux Non, c'est une blague Non, c'est une blague On peut faire vraiment ce qu'on veut là Oh d'accord, très bien Donc là, ce que je peux faire, c'est casser en deux On peut pas, on peut pas casser en quatre Bon, dommage Bon, moi, j'ai, j'ai fait deux euh, deux petits feux de camp Non, mais en plus, qu'elle finisse ça soit. Non, mais frère, c'est bon, c'est trop Ce jeu est incroyable, ce jeu est masterclass, les amis J'espère que vous avez kiffé cet épisode, bordel C'est incroyable ce qui se passe je suis absolument heureux, et désolé si je vous donne l'impression d'en faire trop, mais le truc c'est que c'est trop, clairement c'est trop. Bref les amis, maximum de pouces bleus, je fais en sorte de vous sortir ce premier épisode le plus rapidement possible, et on se retrouve très vite, demain, 19h, pour le prochain épisode. On reste un petit peu sur notre fin, j'ai très très hâte de continuer, mais c'est déjà fou ce qu'on qu voit, et c'est que du bonheur. Je vous fais plein de bisous les amis, à très bientôt, ciao tout le monde